Alors, le message principal, c'est quoi Pourquoi Adonai Parce que nous avons tous vécu le confinement. Vous voyez, le confinement, et nous voyons un peu comment... Même l'économie mondiale, ça ne va pas. On essaye de sauver un peu la face, mais il y a une crise qui s'annonce là, qui déjà est en train de venir, mais on n'essaye pas de, de, de, de nous dire, de nous avouer, mais ça ne va pas. Les gens sont dans le désespoir. Il y avait des couples, ça n'allait pas juste à cause du confinement des familles. Vous voyez ça Donc Des gens qui pouvaient craquer, je pense, je le pense bien. Mais au-delà de, du confinement, même avant le confinement, on écoute des suicides ça et là, des maladies, des accidents de route et toutes ces choses, alors qu'à la base, le Seigneur n'avait pas créé cette terre, ne l'avait pas confié à l'homme pour qu'on vive ça. Vous voyez un peu ce que je veux dire Ce n'était pas ça à la base. Le Seigneur, quand il créa, la Bible dit, le Seigneur a vu que c'était bon, n'est-ce pas ce que le Créateur déclare bon, comment ça peut devenir comme ça En connaissant, il y a eu le péché, il y a eu toutes ces choses. Or, le Seigneur, même avant de créer le monde, avait déjà tout prévu. Parce qu'il connaît tout. Et il a prévu un jour de descendre lui-même en tant que roi. Pour restaurer pendant mille ans sa paix sur cette terre, cette même terre. Avant même de créer des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Mais sur cette terre-là que nous voyons, il a prévu mille ans de paix, de bonheur, de tranquillité. Et il viendra régner. Mais la bonne nouvelle, c'est que, et même le sens de cet album, c'est que il n'a pas prévu venir régner seul. Mais il a prévu venir régner avec toi et moi. Quel privilège. Vous voyez ça? C'est-à-dire. Après les noces de l'agneau, même avant l'éternité finale, ça dit, si je peux l'appeler comme ça, ça dit la récréation de tout le monde, de, de toute chose, la, le, le ciel, les nouveaux cieux, la nouvelle terre, nous, nous allons régner ici, si nous tenons ferme, bien sûr, nous allons régner sur cette terre pendant mille ans. Et c'est ce royaume à venir. Et en attendant, il fait de nous, comme Paul pouvait le dire, des ambassadeurs de son royaume sur cette terre. Nous représentons ce royaume. Voilà pourquoi, au travers de ces chansons, nous voulons présenter ce roi, Yeshua. Parce qu'il n'y a pas de royaume sans roi. Amen. Nous voulons le présenter, notre Adonai, notre maître, celui qui règne, non seulement dans nos cœurs, mais qui contrôle toutes choses et qui n'est surpris par rien du tout. En fait, c'est ça le message central. Présenter le roi. Alors que Babylone, dans sa chrétienté, et même au-delà de Babylone, les soucis de siècle présent facilement nous entourent. La Bible nous dit de nous débarrasser des fardeaux qui nous entourent avec habileté. Vous voyez, vous voyez, vous voyez ça Des fardeaux. Tel crédit, tel ceci, je dois acheter, je dois voyager, je dois aller en vacances. Ah, on a bloqué les frontières, ah, je dois faire ceci. Vous voyez ça On est cerné comme... En fait, pas cerné, mais on est entouré des, des, des soucis qui peuvent venir. Effectivement, par la grâce du Saint-Esprit, nous repoussons cela. Mais nous, nous avons le Seigneur. Et ceux qui n'ont pas encore le Seigneur des espoirs pour ce monde voilà pourquoi nous voulons amener ces, ces, ces, ce message pour dire il y a un royaume à venir le but c'est d'édifier notre foi parce que dans Hébreu 11 on nous dit que ceux-là, les héros dans la foi si on peut les appeler ainsi ceux-là, leurs yeux étaient fixés sur autre chose ils n'arrêtaient pas leurs yeux sur les choses qui se passaient autour d'eux ils attendaient cette nouvelle cité la nouvelle Jérusalem, Jérusalem. ils attendaient autre chose voilà pourquoi ils ont achevé leur course, par la foi. Et il est temps que nous rappelions, nous nous rappelions les uns les autres, qu'il y a un royaume à venir, il y a les noces de l'agneau. Nous allons régner sur cette terre, mais après il y a l'éternité à passer avec le Seigneur. Avec l'agneau.